Mon fils de 4 ans joue à des jeux sur mon téléphone. Dois-je l'encourager L'utilisation des outils numériques peut développer certaines compétences hein, chez l'enfant. Le problème, c'est de savoir si ces compétences vont pouvoir être généralisées pour être utilisées par l'enfant dans d'autres domaines. Je vais prendre un exemple que tous les pédiatres connaissent bien. Une maman ou un papa vient avec son tout petit et dit :« Vous allez voir, docteur, comme mon fils sait faire des choses avec euh, euh, mon smartphone ou avec la tablette. » Alors le pédiatre dit :« Ben oui, montrez-moi, monsieur, montrez-moi, madame, je suis curieux. » Alors euh, le papa, la maman euh, montrent que l'enfant, en effet, sait faire des tas de choses assembler des cubes, euh, déplacer des personnages, euh, euh, détruire des petites constructions comme dans Angry Bird. Alors le pédiatre dit :« Bon ben, en effet, c'est très intéressant. Et puis, on va voir maintenant. » Maintenant, comment votre enfant se débrouille ben, Avec un jeu traditionnel, avec des vrais cubes, par exemple. Alors, le pédiatre sort la boîte de vrais cubes, et puis l'enfant les regarde comme s'il ne avait jamais vus. Il ne sait pas comment les tenir, il ne sait pas comment les empiler. Donc, c'est quoi la morale de cette histoire C'est que les outils numériques, oui, pourquoi pas, mais en alternance avec des jouets traditionnels. Hein. Et puis... Accompagné, accompagné par un parent, hein, parce que c'est très important à cet âge-là d'avoir affaire au regard de l'autre, au visage de l'autre. Hein. Nous ne sommes pas appelés à communiquer uniquement à travers des écrans, nous sommes appelés aussi à communiquer en présence réelle. Il faut familiariser l'enfant avec la présence réelle. Donc les outils numériques, oui, mais accompagné ben, pour jouer avec des logiciels ben, plutôt adaptés, évidemment, hein, et, et, et de telle façon que l'enfant alterne hein, les activités traditionnelles et les activités avec écran.